des fois je suis tellement de mauvaise humeur que j'aurais presque le goût de crier mais je le sais que dans le fond ça sert à rien mais je veux quand même qu'on comprenne que je suis vraiment pas content qu'est-ce que tu fais toi oh j'essaie d'expirer beaucoup de pas trop m'énerver on n'est pas des anges. Des fois, on a du négatif à dire. Ben, même les anges ont du négatif à dire. Et puis, ça ne rend pas service de ne pas le dire. Alors, je vous dirais que, même si je suis vraiment fâchée, non, je ne vais pas crier. Mais je vais vraiment dire le fond de ma pensée. Je ne vais pas atténuer le contenu de mon message. Si j'aime vraiment pas quelque chose, je vais le dire franchement.